Hello tout le monde, aujourd'hui je vais vous refaire une vidéo sur Minecraft, c'est pas toi qui décide si ta soeur elle rentre ou pas. Si je l'envoie là c'est pas pour que tu l'envoies balade. Alors dis-lui qu'elle arrête de m'embêter Alors, désolé pour le petit dérangement euh, j'avais laissé youtube allumé youtube attendez ça va bientôt commencer si vous entendez des petits bruits c'est parce que j'ai plutôt laissé youtube une musique euh, je pense pas que vous connaissez mais j'ai laissé une musique c'est la blonde c'est bim bam boum dans ma tête et tout qui tombe et donc dans les paroles en fait c'est une personne qui a créé cette chanson elle a mis en n'importe quoi donc si vous la laissez je l'ai laissé spécialement donc si des fois vous l'entendez mettre la, les paroles c'est parce que euh, comme ça, ça bug ben, ça se met en n'importe quel moment ouais donc là on va commencer à rapporter du bois oh, je, je vais essayer de mettre je sais pas si vous connaissez la musique Ono je vais mettre ah mais c'est sur youtube que je dois mettre Attendez. Ah le Alors ah, là on prend des bâtons. Ah non, il fallait pas faire ça. Oh oui, qu'est-ce que j'ai fait mmh. ah, voilà maintenant je dois... recasser du bois. Non. Oh, non. Oh, non, non, non, non, non. Oh, non, oh, non, oh, non, non, non, no. Non, les gens je passe mon temps dans une voiture, c'est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 les amis là j'ai assez de fer pour faire une armure en fer et des armes en oh. fer oh. là par contre je crois que ah oh mais qu'est ce que je m'en fous vous te lave à la noix <rire> Gaulet, tu peux faire euh, non non non non j'ai rien dit j'ai rien dit j'ai rien dit j'ai rien, rien dit what elle coule pas what the fuck man <rire>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 Je crois que j'aurais dû me faire rassurer. Maintenant, on va revenir dans le noir, les amis. C'est parti pour une aventure qui va s'ennuyer. Et oui. c'est déjà un trou. Hein? Pourquoi il y a des spanners de araignées partout là Je m'en fous des araignées. Il pue. Voilà. Je m'en fous de vos trucs à la noix, là. Et je casse votre coffre à Je me calme. Je ne vais pas criser. <rire> Comment ça se fait que... Tu fais tant. Ok. c'est que maintenant que ça se m'a boulé. Ok, c'est même pas sur le bon okay. ok, je me calme. C'est juste un euh, débilos. C'est juste débilos. Je me... enlève oh, euh, alors les amis j'ai du faire. alors j'ai pas ça et attends c'est quoi qu'il faut ah oui je faut que je fasse un coffre non je m'en fous du coup oh, en des, des bottes tiens veut me faire des bottes alors les amis je me je me fais une pioche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 suite, euh, bah... Vous achetez... Islam, ça a zéro et... Eh... What? Les amis, il y a un trou. Non mais un trou qui a fait... Effet... Ok, c'est un piège. Bon bah... On n'a plus qu'à attendre des monstres. Bon allez, moi je me fais un coffre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 je veux bloquer l'eau What Mais c'est quoi ça Du silex? Ah, ça fait ça qu'on tu fais un briquet, mmh. Qu'est-ce que j'ai fait Euh... What the fuck Euh... Alors, où est-ce que